Je m'appelle Daniel Delio, je fais la vigneronne. Et je m'appelle Bruno Bassano. je suis le vétérinaire du parc National du Grand Paradis. Je suis Luciano Seghesio. je m'occupe surtout de mise en place d'exposition. Je suis Andrea Virenz, je suis éducateur et je suis rappeur aussi. Je suis Michel Charbonnier, c'est la quatrième année que je gère l'alpage. Je suis Arne lapépelar je suis née et j'ai grandi en Bosnie-Herzégovine. Je m'appelle Bruno Bassano. je suis le vétérinaire du Parc national du Grand Paradis. Mon activité principale, c'est de contrôler l'état sanitaire de la faune faire des activités de conservation de la faune sauvage. Surtout liées à la conservation de, de boutins et de chamois. Je dois faire une collection de cotes pour voir s'il y a la situation de parasites. Après, on, on doit faire l'analyse la, au laboratoire. On fait comme ça chaque semaine. il y a l'échantillon le, le que nous avons collecté ce matin. Ça, c'est une analyse de, de la qualité de, de la santé pour ce qui concerne les, les parasites. On, on pose les cotes de ces échantillons-là dans ces boîtes et on utilise une solution pour faire... C'est une solution saline. On fait comme ça et après, comme ça, pour faire une émulsion, ce qu'il y a dans, dedans les cotes. Là, ce sont surtout des, des œufs de, de parasites qu'ils s'appellent strongili il y a des, différentes familles. Et après, il y a une filtration. C'est une méthodologie qu'elle est utilisée aussi pour les animaux domestiques, bien sûr, aussi pour les chênes et les chats. Nous allons poser dans des petites boîtes comme ça les œufs de parasites qui sont plus légers que la solution. Il va flotter, il va être dans la surface, et va être fixé dans les petits glaces que je pose là-dessus. Je dois seulement voir quelle espèce de parasite il y a dedans. Alors, je vais prendre une chose comme ça, et je le pose sur en utilisant un microscope optique comme ça pour regarder et reconnaître le parasite. Ça, sont des yeux de parasites gastrointestinales. Il y a des différences morphologiques selon de l'espèce. Dans ces vallées, nous avons aussi un petit centre de visite dédié à la conservation de, des environnements d'eau. De, c'est très important de faire ça, c'est important de faire de la conservation de cet environnement qui sont très, très délicats. Et comme quoi que tu as une des, des mammifères qui peuvent être réintroduites dans le territoire du parc, c'est la loutre. Et c'est pour ça que le travail il est essayé de, de, de reconstituer la faune originaire du parc. Ça, c'est l'objectif principal. La loutre s'est disparue du territoire du parc à partir de 1950, 60 à peu près. Il est disparu surtout pour l'activité de l'homme jusqu'à à, l'extinction de l'espèce je pense que peut être introduit mais maintenant nous avons une activité de sensibilisation surtout de sensibilisation on ne parle pas encore de quand mange, Camille?